Comment allez-vous, la Guadeloupe J'espère que tout le monde se porte bien, malgré cette petite pluie fine qui nous tombe sous la tête en ce moment. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, je le répète, pourquoi Parce que, parce que j'ai constaté que certaines personnes avaient fui cette liberté que nous avons eue. Nous n'en avions pas encore parlé, on vous a dit. Vous pouvez faire tomber le masque, mais certaines personnes continuent. Serait-ce quelques influences de quelques manipulations que vous aurez gardées Enfin, bon, cela ne nous regarde pas. En tout cas, gardez et maintenez vos gestes barrières. Et bien, vous êtes sur ETV dans cette émission que vous avez choisie avec moi, Raphaël. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une personne, j'ai envie de dire d'un sérénissime, je ne sais pas comment je peux l'appeler, parce que c'est quelqu'un qui vient avec des informations quand même, pour nous aiguiller, pour nous éclairer sur certains sujets que nous avons tendance à mettre de côté. Nous lisons, mais on se dit, oh, cela ne nous intéresse pas, bon, ça ne me concerne pas. Et bien voilà, aujourd'hui, j'ai fait venir ici le vice-président du Clip SAS. Alors, c'est quoi j'ai cherché, j'ai fait ma petite recherche et j'ai vu que c'était un centre de liaison d'information maçonnique. Euh, C'est qui a signé en fait euh, l'appel de Strasbourg. C'est un, euh, une association à caractère mondial. Mais pour ne pas dire de bêtises, comme il est là... Oui, cette signature, c'était le 22 janvier 1961, donc ça date. Pour ne pas dire trop de bêtises, il est là, M. Stéphane Banuls, qui était aussi un grand maître, un passé grand maître à la Glisserie. Qu'est-ce que c'est Nous allons le découvrir. Moi, je ne connais pas, Mais je suis comme vous, nous allons poser des questions. Vous allez bien, M. Stéphane Banuls Bonjour, Raphaël. Merci, euh... merci de me recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous vaut votre visite ici aujourd'hui Vous êtes là pour nous parler du Clipsas, d'accord, mais est-ce que ce, ce ne serait pas un petit peu cacher le, le froid du, de, du mois d'avril hein <rire> Non, pas que je voyage énormément. D'accord. Oui, mais aujourd'hui, ici, il fait terriblement chaud. Au ah, pas aujourd'hui, hein voilà, c est, c est Justement pour rafraîchir un peu le sol, parce que là, c'était hier et avant-hier. Je me suis dit, oh, c'est pas possible, on va tomber comme des mouches. Mais en tout cas, je suis heureuse de vous voir, de vous revoir ici. Nous avions déjà eu l'occasion de nous rencontrer. Monsieur Stéphane Vanuels, voilà. Vous savez pourquoi Comme moi, Raphaël, voilà, tout court. On, on, on va zapper son nom de famille, parce que est... si je vous dis comme moi, vous avez compris tout de suite. Donc, qu est quel est le lien, hein, si vous voulez, entre eux le Clipsas et euh, euh, les obédiences maçonniques qu Qu'est-ce qu que le Clipsas En fait, c'est relativement simple. Euh, pour exemple, la Glisserue, notre mmh. grande loge indépendante et souveraine des rites unis, mmh. euh, présente depuis fort longtemps euh, sur le territoire de la Guadeloupe. Euh, il y a diverses obédiences qui font partie du Clipsas, mmh. euh, et ceci à travers le monde. Euh, J'ouvre une parenthèse quand même, c'est euh, cette association n'est pas une super obédience, mm -hmm. elle a été euh, fondée euh, par Marc-Antoine Cochier, défunt Marc-Antoine Cochier, mm -hmm. qui était notre président d'honneur, et euh, par la suite nous avons eu euh, divers présidents qui proviennent de différents continents dans le monde, que ce soit africain, Amérique du Nord avec Louis, Amérique du Sud et euh, sans oublier euh, François Padovani qui est l'actuel passé président qui a énormément œuvré également, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ce n'est pas une super-obédience, c'est une philosophie qui permet de regrouper les obédiences libérales à travers le monde. On compte aujourd'hui pas loin de 130-140 obédiences dans le monde. C'est quand même conséquent. C'est la plus grosse organisation mondiale. D'accord. Alors... Euh, juste avant de, de bien nous parler des actions que vous menez hein, en tant que vice-président de, de Clipsas, on dit quoi hein, Le Clipsas, la Clipsas, comme on dit <rire> On dit le Clipsas. Le Clipsas, d'accord. C'est encore une fois quelque chose qui, qui fonctionne, quelque chose qui, qui perdure, et eh bien est au masculin. Voilà. Ah, je comprends. Moi j'ai envie de dire la Clipsas. Nous avons beaucoup de dames. Nous avons énormément de dames, puisqu'elles regroupent diverses obédiences, donc ouais. avec divers rites, ce qui permet d'avoir aussi bien des obédiences masculines, mmh, féminines, ça. Euh, mixtes. Mmh. et des, des, euh, des obédiences qui euh, regroupent des loges, ce qu'on appelle des. Voilà, des tout à loges. fait. Voilà. Une obédience, c'est un petit mmh. peu une, c'est une fédération d'associations. Voilà, exactement. Okay. C'est un chapeau avec euh, différentes associations à l'intérieur. Chacune est indépendante et libre, mm -hmm. et font partie d'une fédération de loges en fait, d'une fédération d'associations. Qu'est-ce qui ferait euh, que là maintenant, j'aurais envie euh, d'être dans, dans, dans ces éléments-là, dans, dans des loges, dans une obédience Qu'est-ce qui pourrait Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre un petit peu d'adhérer à cette association Enfin, je pense que c'est une association, la franc-maçonnerie. Oh, complètement. Mm -hmm. Le, déjà il faut savoir ça c'est quelque chose auquel je tiens personnellement et puis c'est pour moi la base de la maçonnerie mmh. c'est c'est comme un petit chapeau en fait mmh. la première euh, la première marche j'ai envie de dire mmh. c'est la famille d'abord la famille est extrêmement importante donc on ne pense pas maçonnerie en premier lieu on pense d'abord famille on pense travail et ensuite on pense maçonnerie si on a le temps on peut rentrer en maçonnerie, il faut l'avoir envie, il faut aimer la philosophie également, mais ça ne vient jamais en premier lieu, jamais. La première chose c'est la famille, être bien à la maison, c'est très important, Le son travail qui nourrit sa famille et qui nous fait avancer, et ensuite j'ai envie de dire c'est les loisirs. Alors vous, ça vous, parlez, me... vous parlez de temps, donc il faut du temps, il faut combien, oui, il temps, faut du euh, temps. combien de temps à peu près euh, par semaine J'ai envie de dire, pour un maçon, euh, une personne lambda, mm -hmm. ça nous prend à peu près euh, une fois tous les 15 jours. D'accord, mais c'est raisonnable. Oh, c'est très raisonnable. Mais ça, je, je ne comprends pas euh, euh, le, le côté fermé, le côté secret, le côté où, et c'est ce qui fait que... Ce n'est pas quel... fermé et ce n'est ouais. pas secret. Mais, oui, mais, euh, on les, peut les, trouver les... tout ce qu'on veut aujourd'hui euh, sur Internet, sur, euh, dans les Alors, livres. Alors là, Internet, ça fait peur. Quand on va sur Internet, on voit tellement de choses qu'on n'a pas envie d'y aller. Hein. On <rire> dit non, on n'y va pas. C'est pour ça que moi, je, je préfère vous poser la question, puisque vous êtes grand maître, pas, pas assez grand maître, et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une grande association qui regroupe plus de 130 euh, obédiences maçonniques. C'est que vous avez euh, certainement dû entendre ces questions. Là, ce sont des questions de personnes qui ne... Je ne connaîtrais pas réellement, parce que cela ne m'a pas trop intéressé jusqu'à aujourd'hui d'aller voir, d'aller chercher, mais pour ceux qui nous écoutent et qui seraient comme moi, euh, euh, savoir que c'est chez nous, ici en Guadeloupe, on ne sait pas qui, on, on ne sait pas vers qui aller, on ne sait pas qui est maçon, comment on y entre, comment on y adhère, Alors, comment ça se passe. Pour rectifier juste un petit peu la chose, aujourd'hui, notre président s'appelle Ivan Herrera, qui vient d'Amérique du Sud, donc c'est lui le patron de oui. euh, du Clipsas. Oui. Ça, Mais vous êtes en second lieu, le second patron. Non, non on est non. plusieurs, on est plusieurs, plusieurs. vice présidents. On a on a une, un frère qui vient du Canada, on a une sœur de France, on vous êtes a un, des un frère d'Amérique, okay. d'Afrique. Euh, on a non, on est euh, okay, on est très vous on, nombreux on nombreux. est le bureau est composé de divers membres. Mm -hmm. On a une sœur également d'Italie. On est présent partout dans le monde, c'est important de le, de le dire, mm -hmm. et j'invite d'ailleurs euh, toutes les obédiences qui n'en font pas partie, bah, tout simplement de prendre contact avec nous si elles sont intéressées, que ce soit euh, spécifiquement aux Antilles, hein, puisque mm -hmm, je parle des Antilles, mm -hmm. puisqu'on est là. Euh, S'ils sont intéressés, ils peuvent prendre contact avec nous, et euh, on, on, leur, donnera on va leur donner toutes un les nom... informations. Ouais, ouais, ouais, euh, un numéro de téléphone, un contact euh, euh, ben... mail euh... Bien écoutez, euh, oui, tout à fait, c'est contact@clipsas.org. Ils vont le plus simple, euh, le plus simple de toute façon, c'est d'aller sur après, le site internet. Quand vous ne serez pas là, ils vont m'emmener, mmh. me le plus moi, simple, si tu... le plus simple de toute façon, c'est d'aller sur le site internet okay. clipsas.org mmh. ouais. et à partir de là, il suffit de remplir la... la fiche de contact et puis on recevra la demande. Alors, tout ça ça nous sommes ouverts à toutes les obédiences, enfin, toutes les loges qui aimeraient. Les obédiences... Nous sommes ouverts à toutes les obédiences qui souhaitent nous rejoindre. D'accord, d'accord. Donc, on va répondre à ma question, sinon je me fâche. Comment on fait pour être aussi secret Comment on fait Alors, c'est pas secret. Ce pas secret, c'est tout simplement discret. C'est tout simplement discret. Mm -hmm. Un maçon dit s'il est maçon ou pas, mm -hmm. c'est son choix. Mm -hmm. euh, il n'a pas à découvrir euh, les autres. Euh, autres. Mm -hmm. C'est euh, le principe. Mm -hmm. Après, pour y rentrer, vous savez, vous avez divers sites internet. Euh, à... J'ai envie de dire pour un maçon mm -hmm. qui veut rentrer, enfin un maçon un profane, comme on appelle, une personne mm -hmm. qui souhaite rentrer euh, en maçonnerie, mm -hmm. Il lui suffit d'aller sur notre site clipsas.org et par rapport à son pays, son continent, il aura différentes euh, euh, propositions d'obédience qui en font partie. Et à partir de là, il est sûr de pouvoir rentrer dans une obédience qui a, j'ai envie de dire, capignon sur rue et qui a des valeurs humanistes et qui a les valeurs du clipsas, ce qui pour nous est extrêmement important et on sait que cette personne-là ne se trompera pas. Dans son ah, choix. Oui. Alors déjà, on a répondu à cette belle, pro, belle question, euh, je m'auto, voilà, félicite parce que tout le monde me dit la même chose. Et quand j'ai dit à deux ou trois personnes, aujourd'hui il faut regarder cette émission-là parce qu'il y aura des informations, vous allez peut-être avoir des réponses avec, à vos questions. Il y a aussi le fait que certaines personnes, euh, chez nous aussi, euh, lorsque les hommes sont quelque part, ils aiment bien être, être entre eux, est-ce qu'il y a possibilité pour certaines femmes, d'intégrer carrément, de, de faire partie d'une loge, d'aller s'inscrire, enfin comment ça se passe Est-ce qu'elle y va toute seule Ou est-ce que c'est fermé aux hommes Ou est-ce qu'il y a une partie homme, une partie femme Comment ça se passe Non, c'est toujours pareil. Ensuite, en, en fonction des obédiences, vous avez des obédiences qui sont purement masculines, purement féminines. Aujourd'hui, il y a quand même une très grande majorité d'obédiences mixtes. Euh, J'ai envie de dire, quand on a envie de rentrer en maçonnerie, et je reviens à ce que je disais au départ. En premier lieu, le plus important pour un maçon, c'est sa famille. Donc, partant de ce principe-là, on ne cache rien à son conjoint ou sa conjointe. Et à partir de là, c'est d'abord une discussion de famille qui permet de savoir si on a le temps de le faire. Et puis, savoir où son partenaire va. C'est quand même extrêmement important, qu'il n'y ait aucune ambiguïté, il ne doit pas y en avoir. Et ça permet de suivre son chemin beaucoup plus sereinement. Mmh. Ça permet d'être plus serein dans sa tête. On a le droit, chacun a le droit d'avoir son jardin secret, mais la famille est extrêmement importante. Mmh. Donc, en partant de ce principe-là, on peut demander ensuite, pour répondre à votre question, on peut demander une obédience des contacts. Il existe aussi des salons maçonniques où on peut rencontrer directement des obédiences. Ça okay. se fait notamment à Paris, puisque nous, la glisse rue, on y participe. J'ouvre une parenthèse quand même sur le sujet de la glisse rue. Est, on, représente, on est quand même la 9e obédience française aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. On a pignon sur rue, on est membre du CLIPSAS. On, a été, euh, on nous a accordé notre conf, la confiance de d'obédience mondiale pour que je puisse accéder à la vice-présidence, ce n'est pas en tant que Stéphane Bagnou, je suis vice-président aujourd'hui, je suis vice-président en tant que membre de la Gisru et je défends bien entendu mon obédience, mais aujourd'hui je défends le Clipsas parce que le... c'est normal, Il faut. on est là pour promouvoir l'humanisme avant tout. Alors, dans, dans ce volet-là, je vais vous laisser tranquille, parce que vous êtes là quand même pour nous parler de, de, de, du CRIPSAS, euh, son, son but, euh, sa mission, euh, le travail effectué, euh, en, en direction de qui, est-ce que vous prenez part aux, grand, aux, grands, aux grands faits de société, est-ce que vous avez eu à à vous prononcer sur euh, tout ce que nous avons eu, euh, pandémie, etc. Là, il y a beaucoup de questions, alors je vous donne en mail, si vous en retenez une, et j'attends la réponse. <rire> je vais tâcher d'y répondre. <rire> euh, il faut savoir que notre organisation, aujourd'hui, est membre à un, à un poste à l'Ecosoc, où on travaille euh, en rang j'ai envie de dire, avec l'Ecosoc, on ouais. est force de proposition. Ouais. On ne peut pas être... On n'est pas aujourd'hui en position de promouvoir, d'être de, en action directe, j'ai envie de dire. Là, par exemple, dernièrement, avec ce qui se passe en Ukraine, on ne prend pas parti dans la guerre, que ce soit pour les Russes ou les Ukrainiens. Ce n'est pas notre rôle, chacun a son opinion là-dessus. Par contre, on ne peut pas non plus accepter une guerre qui fait des, des morts civiles notamment, qu'ils soient civils ou militaire d'ailleurs. Ce qui est important, c'est de promouvoir l'homme avec un grand H et de pouvoir accompagner autant qu'on peut pour les aider. Là, dernièrement, nous avons lancé un appel aux dons à travers notre structure que nous avons d'ailleurs ouvert à toutes les obédiences amies et Association maçonnique mondiale. Nous avons commencé à recevoir des dons. Ces dons seront exclusivement réservés à l'achat de produits médicaux pour les hôpitaux en Ukraine. Donc, en action, on l'est. En action, on l'est. Alors, est-ce que ces actions-là seront suivies ici aussi Est-ce que nous aurons un. À... Les Antilles font ah, que, partie pour nous. On de nouveau pour qu'on en parle. Est-ce qu'il y aura un appel aux dons aussi ici si, ah, si ben, Bien entendu. Appel, bien entendu. Que passer, parce que tout le monde, comme on dit chez nous, on pique le nez, les yeux coulent. Hein. Nous sommes mmh. tous liés, nous sommes tous des êtres humains. Et quand on entend ça, c'est sûr qu'on a de la peine. Euh, Murphy, il me reste combien de minutes, s'il te plaît Nous sommes donc dans cette émission que vous aimez. L'émission que vous chérissez de tout de votre fort intérieur, de, de, de tout, je ne sais pas, tout votre amour, n'est-ce pas? Je vais passer le temps, il m'a dit une minute, alors c'est pour cela que je chante. Donc, en tout cas, je vais revenir avec vous dans un petit moment parce que nous allons parler maintenant de. de nous allons entrer en profondeur dans tout ce que propose le Clip à travers le monde. A tout de suite.